Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver chez Materne, à Boué, dans les Hauts-de-France. Dans une précédente vidéo, vous avez découvert Géry qui testait le job d'Axel, un apprenti électromécanicien. et eh bien aujourd'hui, on a rendez-vous avec Geoffrey, qui lui est électromécanicien confirmé. Allez, c'est parti Salut Geoffrey Salut, tu vas bien Ça va et toi Bah ça va. Alors, tu vas me montrer ton quotidien Ouais, vas-y, suis-moi. Qu'est-ce que tu fais comme job alors ici Ici, je fais électromécanicien. On répare, on entretient. Et de temps en temps, on améliore aussi les machines. Donc réparer avec euh, électricité et mécanique, ça a une les de en fait oh, On a bien plus que ça, on a de l'électricité, de la mécanique, du pneumatique, on a de la vapeur, on a beaucoup de fluide. Ouais. C'est technique hein Un peu. Et ta formation, avant d'arriver ici, t'as fait quoi Je suis électricien de base, j'ai un bac pro, bac électro pro. électrotechnique. Euh, j'ai travaillé 6 ans dans le ferroviaire, 2 ans en pétrochimie. L'opportunité a fait que je, je pouvais venir ici, j'avais mon meilleur ami travaille ici. Canon, ouais. C'est lui qui t'a donné envie de postuler. quoi. Ouais, ça faisait 2-3 ans qu'il nous disait Viens à materne, viens à materne. Et puis euh, ça a fait que je suis venu. J'ai fait 6 mois d'intérim. Ouais. Et puis après j'ai eu le CDI en euh, poche tout de suite. Vous êtes combien à bosser ici On est 48 à peu près. Ah ouais, ouais. C'est énorme Ouais, ouais. Tous les matins on arrive, on passe les consignes. Après on a nos bannettes. C'est ah. des, euh, des petites pochettes. Bien souvent notre chef il regarde euh, ce qu'il y a à faire. Et si on est en préventif, il nous met des bons. Alors préventif ça veut dire quoi ici Ici, préventif, c'est l'entretien des machines. Quand elles sont à l'arrêt, on vient faire du dépannage dessus. Comme ça, ça nous évite d'avoir des casses par la suite. D'accord. Donc même quand il n'y a pas de panne, tu as toujours du boulot quoi. Toujours. Alors aujourd'hui, en mission, on a un doseur à refaire. C'est ce qui nous permet de doser le, la compote dans la gourde. Quand je suis arrivé ici, euh, il y a deux ans, c'est la première chose qu'on me fait refaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le démonter, le nettoyer, remplacer tout ce qu'il y a dedans et le rôder. Alors, qu'est-ce que je dois faire, chef et eh bien là, du coup, euh, on va commencer à le desserrer. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ton métier Oh, Ici, euh, ce que j'aime le plus principalement, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Ici, il y a toujours quelque chose à apprendre. Toi, tu as appris en arrivant Ici, ouais. Tu as été formé Ouais. Tu pas obligé de tout connaître pour arriver ici, quoi. Tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Et là, on a notre fameuse membrane. Donc du coup, là, on va la remplacer. Les joints, la membrane. Donc on doit aller chercher toutes les nouvelles pièces. On va aller au magasin juste après l'avoir nettoyée. Waouh La caverne d'Alibaba ici. Ah, ici, ça va. Combien et comment tu fais pour t'y retrouver euh, Ici, tout est rangé par, par un ordre d alphabétique d avec des numéros. Donc on prend une membrane et nos joints. Donc tu es là depuis deux ans, Geoffrey. Comment tu vois ton évolution Alors moi, tu vois, je suis électromécanicien niveau 2. Par la suite, la suite logique, c'est de passer euh, technicien de maintenance. Et pourquoi pas un jour aller un peu plus haut. Donc là, on a récupéré les nouveaux joints Ouais. Là, ce qu'il faut faire, c'est passer un coup de désinfectant sur tout le doser. Ok. Forcément, agro. Propreté. Voilà. C'est good. Ouais. Ensuite ici, on a la partie de notre membrane. Ok. Alors, je pince. Ouais. tu pince bien là. On ouais, va nickel. Bien là. Ouais. Et puis je bon, On n'est pas prêt de réparer la machine avec moi. Ah, tu vois. Ah Impeccable. Ça y est. Voilà. Là, tu la mets bien autour. Nickel. Tu m'embauches Pour les deux heures Ouais, c'est bon. C'est bon Ouais, c'est bon. Ouh, ça y est, j'ai un nouveau job. Bon, ici, c'est l'atelier. On est à G18. Et c'est là où on va remplacer notre doseur. Quelle qualité il faut pour être électromécanicien Il faut être rigoureux. L'esprit d'équipe, ici, c'est important. Il faut de la minutie aussi. Il faut être minutieux. Et réactif Ça, ici, il euh, faut être assez disponible. Parce que euh, quand on t'appelle, il euh, faut toujours être euh, dans les temps pas trop attendre que la machine ça fait un moment qu'elle soit arrêtée forcément tu perds de la production donc euh, faut toujours être disponible tu connais la production euh, journalière d'une machine comme ça oui bien sûr ici euh, une machine c'est euh, 90 000 gourdes en 8 heures si elle tourne à fond wow. bon intervention réussie chef bah ouais maintenant on va laisser le pilote redémarrer sa machine ouais. et pour nous c'est bon réparation Mécanique pour la passion. 50-50, on a besoin des deux pour tourner. Fraise. Merci beaucoup Geoffrey pour tout ce que tu m'as appris aujourd'hui. Bah merci beaucoup à toi d'être venu. Et je me rends compte que tu es un maillon indispensable sur ce site de production, bravo. Bah merci, c'est gentil. Bon, bah je te laisse, je pense que tu as du boulot. Attends, tiens. Oh top C'est une gourde, c'est mon goût préféré. Ah je connaissais pas. Ouais, c'est tout nouveau, ces nouvelles recettes. Moi, je vais plus. voyager, dis donc Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'hésitez pas, likez la vidéo et abonnez-vous